L'expérience client est revue assez fondamentalement. Maintenant, on a effectivement des locaux qui sont prestigieux. Le long de votre cheminement jusqu'à votre salon, vous avez une exposition d'œuvres d'art de la collection du groupe Société Générale. C'est très valorisant pour la banque et pour la discussion et la relation avec nos clients. Il y a un office aussi au quatrième étage. Le fait de pouvoir inviter les clients dans les locaux avec une prestation qui est extrêmement qualitative. C'est un immense privilège d'occuper ce bâtiment. On a essayé de traduire l'histoire du groupe en fait, à travers le choix des salons, leur mobilier, les œuvres qu'on a pu mettre en valeur.